On va maintenant implémenter le dernier type euh, d'annonce qu'il nous reste à voir, c'est l'annonce avec récompense, qu'on dit aussi, qu'on traduit aussi par rewarded en anglais. Alors, euh, évidemment, on va regarder comment tout ça fonctionne. Et vous allez voir qu'encore une fois, ça va être très similaire aux interstitiels avec récompense. Donc on va aller assez rapidement euh, parce qu'on va revoir des choses qu'on a vues précédemment. Donc, euh, premièrement, bah, on va ajouter un game object issu de Google Mobile ADS et ça va être le rewarded add. Donc si on regarde. On a de nouveau, on a l'habitude maintenant le composant, avec ici la liste déroulante comprenant tous les types rewarded. Donc ici, on n'en a qu'un et ceux de démonstration. Et on a nos fameux callbacks. Alors nos callbacks sont assez similaires. Ici, on had a load, quand l'annonce la, euh, est chargée. On had a failed to load, avec un argument string, bah on peut voir que tout simplement, ça quand ça va se déclencher quand euh, euh, l'annonce a, a eu un problème de chargement. Ici, on had a failed to show, en fait, tout simplement, quand... Euh, l'annonce a eu un problème d'affichage Elle a été chargée mais elle ne s'est pas affichée. Ici l'événement on opening se déclenche quand euh, l'annonce s'ouvre ici on user earned reward avec le reward entre parenthèses l'argument bah, c'est comme les interstices la récompense. c'est quand l'utilisateur va en fait avoir regardé jusqu'au bout et c'est cet événement là qu'on va devoir utiliser pour lui affecter euh, sa récompense et on a des clauses, tout simplement quand elle se ferme donc au niveau de l'utilisation, je vais aller un peu plus vite parce que c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on va faire bah, On va aller cliquer sur notre bouton avec récompense. Sur son événement on-click, on va ajouter ici notre rewarded ad. Et on va dans un premier temps de nouveau la charger. Vous avez compris quoi, pourquoi précédemment. Donc, ici, on la charge. Et au niveau de l'événement, ici, on load, on had a load, c'est-à-dire quand elle est chargée, bah, je fais exactement la même chose qu'on avait fait précédemment. Voilà. Je vais chercher le rewarded à des game object et je fais show if loaded. Et ça, bah, vous allez voir que ça va déjà fonctionner. Mais je pense que vous n'êtes pas surpris à ce stade de la formation. Donc, on a bien ici, malgré que ce soit marqué interstitiel, c'est euh, une démo, donc on a la même chose. On fait un close add et ici, on peut voir qu'on revient bien et on pourrait la relancer donc ça fonctionne très bien alors ce qui nous reste à voir c'est la récompense bon bah, encore une fois là il n'y aura pas une grande surprise ici on va utiliser on user reward, avec reward donc on va utiliser euh, dans notre game manager le petit objet qu'on a créé un nouveau script qu'on va appeler rewarded rewarded alors, voilà ad euh, donc on va l'affecter bah, au game manager euh, alors vous pouvez voir ici j'ai un script qui manque, c'est pas grave, on va affecter celui-ci, voilà, donc ici on va l'éditer ensemble et on va voir comment on peut opérer pour cette récompense. Alors vous vous doutez bien que ça va être exactement la même chose que l'interstitiel récompensé qu'on avait codé précédemment, donc pour on va pas s'embêter ici on va faire un copier et un simple coller. Donc, on peut voir ici qu'évidemment, j'ai des erreurs. Le Rewarm, pourquoi Parce que ce type n'est pas reconnu. Il nous manque, en fait, un espace de nom. Donc, pour ça, on avait vu précédemment qu'il faut utiliser Using Google Mobile ADS API. Ensuite, on a un problème avec le champ texte logique. Il faut importer l'espace de nom UnityEngine.UI pour pouvoir utiliser ici les types texte. Et donc, on va créer de nouveau une variable publique qui va être de type texte et qu'on va appeler txt log. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus d'erreur, et évidemment je ne reviens plus là-dessus, pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est, allez voir la vidéo précédente sur les interstitiels récompensés, c'est exactement le même fonctionnement. Donc on enregistre notre vidéo, on retourne dans Unity, et maintenant ce qu'on va faire... C'est euh, au niveau ici euh, de, du callback de récompense. On va tout simplement ici faire un petit plus au niveau ici de la récompense. On va aller chercher notre Game Manager et notre script Rewarded AD et notre méthode publique qui s'appelle Player Reward qui est exactement la même. Alors normalement au niveau aussi, je n'oublie pas du Game Manager, je dois affecter ici mon champ texte correspondant donc le txt log qu'on avait créé. On teste ça tout de suite en live et on va voir que le résultat euh, normalement est totalement similaire à ce que vous avez eu précédemment, ça fonctionne et vraiment de la même manière, ici j'ai bien une récompense qui est de 10, 10 parce que reward par défaut avec les, un, les ID euh, de test, de debug euh, nous renvoie 10 automatiquement, ça nous permet de tester, donc ça c'est fait. Alors maintenant qu'on a fait ça, euh, on a bien compris comment ça fonctionne, on va essayer de le lancer par du code et encore une fois, bah, ici pour ceux qui ont bien compris précédemment et qui sont assez à l'aise, vous aurez compris que c'est exactement la même chose sauf que le type va changer. Le type d'ailleurs on le voit parce qu'il est ici, le type Reward, d'ailleurs on le voit aussi sur le bouton euh, quand on prend, alors que je ne dis pas vous voyez, ici Rewarded à des Game GameObjects, donc ça va être ça le type de notre objet. Donc maintenant, l'idée, c'est de le lancer avec du code. Encore une fois, dans votre jeu, bah, ce sera un bouton qui va permettre euh, de dire à l'utilisateur, voilà, récupère des pièces, etc. Donc, on va euh, tout simplement supprimer l'événement de clic. Au niveau du Rewarded Add, bon, au stade où on en est, on ne doit rien modifier. Parce que là, tout ce qu'on doit faire, en fait, c'est en fait lancer le chargement de notre script. Et donc, ces événements vont rester les mêmes. Donc, je vais retourner au niveau de mon objet Rewarded ad. Et je vais créer euh, une méthode publique euh, déjà qui nous permettra de lancer ça. Donc on va euh, la créer et on va la nommer public void euh, show show rewarded. Donc jusque-là, rien de compliqué. Alors on avait vu qu'on avait besoin euh, tout simplement de notre interface ici, notre, notre type d'annonce. Donc on va utiliser l'espace de nom using Unity Engine de nouveau, euh, pas Unity Engine, pardon, Google. Google Mobile Ad, et on va aller chercher Placement. Ce qui nous permettra maintenant de créer une variable publique du type de notre annonce, qui est donc Rewarded, euh, rewarded à des object comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on va faire Alors, je vais la nommer, ce serait peut-être un peu mieux. Donc, je vais l'appeler euh, MyRewarded. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on lance cette méthode publique ben, On dit tout simplement MyRewarded.loadAd, comme vous avez pu le voir. C'est encore une fois très similaire. Donc ça c'est fait, c'est enregistré. Donc maintenant on retourne dans Unity. Qu'est-ce qu'on fait ben, On va au niveau de notre bouton et on va aller lancer ouais, au niveau de son événement OnClick. On va créer un petit plus et là on va aller chercher notre ici game manager hein, qui pour vous pourrait être n'importe quoi. Mais ici c'est pour l'exemple Rewarded AD et on va aller chercher notre méthode publique qui s'appelle rewarded. Donc voilà, euh, normalement, avec les callbacks qu'on avait créés précédemment, ça devrait être exactement la même chose. Donc ici, je clique, alors ça ne fonctionne pas, alors oui, j'ai oublié, pardon, vous voyez, une erreur au niveau de mon Game Manager, ne pas oublier de renseigner ici le MyRewarded, en fait, euh, qui est tout simplement mon objet, sinon ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc maintenant, si on lance, ça devrait fonctionner. Donc on a bien notre vidéo euh, récompensée qui s'affiche, notre annonce récompensée. Et une fois qu'on la quitte, on récupère bien euh, les 10 points de récompense, évidemment. Donc euh, voilà comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est super similaire à ce que vous avez vu précédemment. La différence ici, c'est qu'on ne va pas les utiliser au même moment. D'ailleurs, vous allez pouvoir euh, l'utiliser de cette manière-là, c'est-à-dire avec un bouton ou autre chose, mais en tout cas une zone cliquable, parce que l'utilisateur, par exemple, là, ce serait une annonce, je récupérais 100 pièces d'or, comme vous avez vu dans la, la, la précédente présentation au niveau du règlement, c'est tout à fait adapté à un bouton euh, euh, « L'annonce avec récompense ». Donc voilà, on a fait le tour ici euh, de ce qu'on pouvait voir, euh, les quatre différents types d'annonces euh, existantes, les bannières, les interstitiels, les interstitiels avec récompense et euh, la récompense tout court. Maintenant, euh, on est en mode debug, on va voir. Comment on peut aller un peu plus loin Comment passer en mode production Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que ce n'est pas terminé. Ici, on est avec des ID de pub. On va voir comment on peut paramétrer nos propres euh, bannières interstitielles et vidéos avec récompense. Et surtout, euh, avant de les mettre en production, les tester. Et pour ça, vous allez voir qu'il y a quelques petites choses à faire au niveau du compte AdMob.